Bonsoir à tous. <rire> J'espère... Attendez, je vais placer mon micro de façon à ce qu'il soit confortable. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel. Et aujourd'hui, c'est les quatre clés essentielles pour rétablir l'abondance financière. <rire> Parlons d'argent. Je crois que c'est un sujet qui est super important. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Si vous êtes là, je vous invite à me mettre un petit mot de façon à ce que je ne me sente pas toute seule là derrière et de me dire que vous êtes là. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez aussi. Donc je vous laisse le temps d'être là. Alors... Ah, il y a une personne sur Facebook. Bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler d'argent, d'abondance financière, comment ouvrir les canaux euh, par rapport à l'argent pour que l'argent rentre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous m'entendez. Euh Alors, soit j'ai commencé trop tôt, <rire> soit... Non, c'est bon, je suis juste à l'heure. Donc, je vous laisse arriver euh, tranquillement. Et coucou, Émilie. Ah, ça fait du bien de savoir. <rire> Est-ce que tu m'entends bien, Émilie Est-ce que tu peux me mettre un petit mot si on entend bien sur Instagram Que je puisse savoir s'il y a une rectif technique à faire <rire> Et sur Facebook Alors, je vois qu'il y a une personne qui me regarde. Je ne sais pas qui c'est, mais euh, tu peux me faire un coucou. <rire> ça me ferait plaisir de savoir. Je ne me sens pas trop seule ici. là, voilà mes cheveux. Alors, oui, coucou Christelle sur Facebook. Est-ce que tu m'entends bien Est-ce que le son est bon Est-ce qu'on peut me confirmer tout ça <rire> De façon à ce que je puisse démarrer à ah, sarah hello c'est moi <rire> coucou sarah <rire> on s'appelle tout à l'heure <rire> ok bienvenue maman es magnifique que tu chez le coiffeur non <rire> j'ai juste lavé mes cheveux je me suis dit tiens si je les séchais parce que sinon j'aurais eu les cheveux mouillés <rire> donc c'est vraiment un brushing rapide mais merci beaucoup, je, je, je prends ça comme un compliment euh, de mon efficacité euh, au brushing. Ce <rire> n'est même pas du brushing, c'est du séchage de cheveux. Oui, le son est bon et tout est bon, tout est ok. Super Je vous souhaite la bienvenue dans ce live, je pense que les autres vont arriver. Coucou Karine, bienvenue dans ce live. Euh, si vous pouvez me mettre un petit mot sur euh, Instagram. Ah super, merci Karine. Est-ce que tu m'entends bien est-ce que vous m'entendez bien sur Instagram C'est bon Impeccable Hello, coucou Anne Eh bien, <rire> bienvenue dans ce live qui j'espère suscite vraiment euh, votre curiosité. Et euh, je serais vraiment ravie de vous apporter des outils euh, sur comment faire pour ouvrir les canaux <rire> concernant l'abondance d'argent. Voilà. Ah, merci Anne qui me dit « Hello, Armel, tout est ok ». Merci beaucoup, merci, merci. Bon, je t'entends très bien. <rire> merci Anne, merci beaucoup. Ok, super. Bon ben, on va commencer. Et puis, euh, je pense que le reste, euh, les autres personnes rejoindront le live. Euh, l'argent. Quel, quel merci Karina qui me dit oui, je t'entends très bien. Ah, le rapport avec l'argent. Comme c'est compliqué parfois... Euh, comme c'est insaisissable, comme c'est incontrôlable, comme on se sent impuissant par rapport au rapport avec l'argent en fait. Euh, comment faire en fait quand une, tout de soi a envie que, de gagner de l'argent, que l'argent rentre et que l'argent rentre facilement et que c'est pas possible et que soit gagner de l'argent est difficile, soit garder l'argent euh, économisé et que l'argent soit stable euh, à la banque est et compliqué aussi. Qu'est-ce qui fait que malgré soi, on a l'impression que l'argent sort euh, euh, de manière insaisissable alors qu'on fait tout pour y gagner, par exemple euh, et qu'est-ce qui fait que certaines personnes, finalement, arrivent à y gagner si facilement, proposent des produits sur Internet en tant que thérapeute ou coach ou autre Et pour d'autres personnes ou pour vous, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, en fait, il y a une raison à tout ça. Et, euh, et la raison pour laquelle je vous propose ce live aujourd'hui, euh, c'est tout simplement parce que j'ai été confrontée aussi à ce sujet-là il y a longtemps de cela. Euh, quand j'ai commencé en tant que thérapeute, il faut dire que moi j'ai un parcours par rapport à l'argent qui a été quand même très catastrophique euh, parce que euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup couru après l'argent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup... Fait, a tout fait pour gagner de l'argent parce que je suis quelqu'un qui a une, je peux déployer beaucoup d'énergie je suis quelqu'un qui, qui travaille d'arrache-pied pour les gens qui me connaissent je peux dépenser beaucoup d'heures pour travailler mais j'avais beaucoup de mal j'économisais, il n'y a pas de souci pour ça mais l'argent ne restait pas donc en fait je visais, je vivais un yo-yo qui était assez compliqué qui faisait qu'avant que je sois thérapeute moi-même euh, j'ai multiplié beaucoup de travail en même temps donc, j'avais trois boulots en même temps euh, parce qu'effectivement, j'avais aussi l'ambition d'acheter l'appartement où je suis actuellement. Donc, dans les projets que je me suis mis, ce qui était assez ambitieux, mais en même temps, euh, quelque part, euh, j'avais n'avais pas trop le choix. C'était ça où j'étais à la rue avec ma fille. Et eh ben, j'ai dû multiplier beaucoup de travail. Mais multiplier beaucoup de travail est un fait. Quand on a le courage de le faire, le tout, c'est qu'est-ce qui fait que l'argent ne reste pas, en fait Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas euh, aspirer à un autre niveau de vie Et pourquoi c'est si compliqué Et donc, quand j'ai euh, décidé d'être thérapeute, euh, je pense que très rapidement, mais vraiment très rapidement, euh, je me suis posée... Euh, pour comprendre comment je dois faire pour sortir de cet engrenage dans lequel je suis, dans mon rapport avec l'argent, où l'argent avait de la difficulté à rentrer. Je me suis dit, me voici thérapeute. Je n'avais pas envie de multiplier encore les petits boulots en plus d'être thérapeute. J'avais vraiment envie de, de réussir, euh, de gagner de l'argent tout en faisant ce travail et d'y gagner assez vite. Mais euh, c'est vrai que j'étais confrontée dès le départ à... Un sentiment d'insécurité, c'est est-ce que je vais, quand on est on passe d'un métier où on est salarié tous les mois à l'entrepreneuriat, euh, quelque part en soi, euh, en tout cas moi, ça m'a fait énormément trembler, parce que du coup là, je, je suis dans une situation où euh, ben, mon salaire est incertain. Mais comment faire Alors c'est vrai qu'il y a déjà une chose qui était importante, c'était de croire en, en, en, en, en ce que je propose, donc euh, ça, c'était sûr qu'il y avait tout un travail de légitimité hein, par rapport à, à la qualité de mes séances. Donc ça, c'est un fait, mais il y avait toujours cette notion de comment faire pour que mon agenda se remplisse et que l'argent soit là, euh, au-delà de tout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je rentre en méditation par rapport à ce point-là et en écriture automatique, je reçois un process. Et en fait, j'applique ce process euh, comme une élève bien disciplinée, perfectionniste. Je prends le temps pour faire tout, je commence à intégrer. Et 15 jours après, il y a vraiment un déclic, un déclic parce que mon agenda commence à se remplir. Euh, les gens commencent à venir vers moi, donc je me suis dit, waouh, ouais, c'est vraiment super incroyable. Et euh, c'était un processus de transformation sur 21 jours. Et en fait, c'était assez incroyable parce que trois semaines après, je reçois cette information que c'était important pour moi de transmettre ce process. Donc euh, j'ai transmis ce process, je pense que c'est la première formation en ligne que j'ai mis en place. Donc il a fallu que très très vite euh, je me forme <rire> techniquement <rire> pour transmettre. Et, euh, et euh, la, c est, c est, cette formation en ligne elle existe sur euh, mon site. Mais je vais vous en parler tout à l'heure, parce que justement, euh, mon site sort aujourd'hui, ça y est. <rire> et, et, et justement, cette, cette formation en ligne, elle est toujours à disposition. Voilà. Et, euh, et voilà. Et en fait, à partir de là, j'ai compris que la notion d'argent n'était pas juste. C'est-à-dire que l'argent, peut, je pouvais avoir accès à l'abondance financière moi aussi. Voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose de très confortable pour moi. Mais ça m'a demandé de changer tout un paradigme concernant l'argent, euh, toute une conception concernant l'argent. en sachant qu'en tant que mère, moi aussi, je n'avais pas envie de transmettre euh, toute cette façon de voir tous ces blocages par rapport à ma fille. Donc, ça, c'était vraiment aussi important pour moi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant en fait par rapport à l'argent, c'est que Selon les projections que nous en avons, que ce soit des projections positives ou des projections négatives, on a des comportements plus ou moins différents. C'est-à-dire que si par exemple nous avons des projections telles que euh, avoir de l'argent c'est important parce que ça nous permet euh, d'être libre, ça nous permet de nous sentir en sécurité, ça nous permet d'être heureux, on est d'accord que c'est toutes des conceptions, c'est tous des concepts positifs on va dire quand on a ces projections positives-là, généralement, quel est le comportement qu'on va avoir On aura tendance à économiser l'argent, justement pour pouvoir se sentir secure, libre et heureux de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc, on aura tendance à économiser. Le problème, c'est effectivement, du coup, notre état d'être, notre bien-être dépend de notre compte en banque. Et en fait, on est fixé dessus sur combien j'ai de côté et selon que je stresse ou je ne stresse pas. L'autre projection, c'est que pour d'autres personnes, ils peuvent avoir des projections négatives. C'est-à-dire que l'argent représente pour eux euh, des conflits. Euh, ça peut aussi représenter la guerre. Euh, ça peut représenter le rejet. Donc, tout dépend des histoires que l'on a. Mais quand on est dans cette représentation, en fait, que l'argent est sale, par exemple aussi, eh ben, on aura tendance à ne pas garder l'argent, puisque l'argent a une représentation négative pour soi. Donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, que l'on garde, ou qu'on qu économise l'argent ou que l'argent parte, on a plus ou moins des projections positives et négatives en même temps. Et si on a les deux comme projections, eh ben, on est plutôt dans, dans l'effet yo-yo, comme moi, c'est-à-dire je gagne, je perds, je gagne, je perds. Et en fait, en réalité, ces projections elles viennent d'où ben, Elles viennent de notre histoire, elles viennent de ce que nos parents nous ont transmis, et qui fait que quelque part, ben, on emprunte euh, ces mécanismes, ces schémas-là, et on va, devenir, on va faire en sorte que ces schémas deviennent une réalité pour nous. Et on va conditionner notre façon de vivre inconsciemment, notre rapport avec l'argent de cette façon-là. Étant donné que tout est vibratoire, bien sûr, je vais remonter le schéma qui est ici. étant donné que tout est vibratoire, selon la vibration dans laquelle nous sommes, l'univers va traiter l'information et nous allons vivre des situations et des personnes qui y correspondent. Qu'est-ce que ça veut dire Si vous êtes dans une projection négative que l'argent est sale, que l'argent est source de conflit, étant donné que ce n'est pas ce que vous voulez, vous allez vivre des situations qui vont faire que vous n'allez pas garder l'argent. Si vous êtes dans des projections négatives comme l'argent représente le bonheur et la sécurité, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez créer des situations dans lesquelles vous allez y gagner, ça c'est sûr. Donc, vous allez économiser. Mais vu que la vibration sous-jacente, c'est la peur de manquer, quelque part, l'argent va ressortir quand même. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel... Euh, ben, étant donné que tout est vibratoire, tout dépend de la vibration dans laquelle vous êtes par rapport à votre rapport avec l'argent. Donc ça, c'était vraiment euh, euh, important. Du coup, la question qui se pose en fait, c'est que je vois en fait à quel point je vois à quel point Il y a quelque chose que je voulais dire, du coup j'aimerais... <rire> à quel point c'est compliqué, qu'on soit thérapeute ou, ou pas en fait. Là où j'aimerais dire, c'est que c'est assez particulier parce que pour les thérapeutes, justement parce que quand j'ai fait la, la formation en ligne, j'avais fait aussi un atelier uniquement pour les thérapeutes. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant aussi, je fais une petite parenthèse, c'est que quand on est thérapeute et qu'on reçoit un don, alors, comme moi, par exemple, la déprogrammation des, des mémoires cellulaires m'est venue à, en écriture automatique. Donc, du coup, j'ai même rencontré certaines personnes qui m'ont fait la remarque que ma tarification était trop chère, que c'était insensé que je puisse faire payer mes séances, euh, surtout quand on est dans le bien-être. Waouh! Et donc, là, on peut aussi déjà rentrer dans des croyances dans lesquelles. Il y a une confusion chez beaucoup de thérapeutes où il y a vraiment un réajustement entre l'alignement, entre la, entre la spiritualité et la notion d'argent. Comme, comme si, si on est dans un métier de cœur, l'argent ne devait pas avoir sa place. Et pour moi, personnellement, il a fallu que je fasse vraiment un travail dessus pour réaligner le fait de dire « Oui, je fais un travail dans l'humain et dans le cœur, à partir d'un don que je reçois, en, en partie, bien sûr. » Mais, et dans lequel je me sens légitime d'être payée à ma juste valeur. Et ça, réintégrer la notion d'argent dans la spiritualité, c'est encore tout un travail euh, justement, mais qui est important de réaligner, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc du coup, quelles sont les quatre clés essentielles pour rétablir l'abondance d'argent La première clé qui est importante, c'est quoi C'est déjà d'aller explorer, d'aller scruter, vraiment je dis scruter, les blocages qui sont liés à votre insécurité financière. Alors, je vais vous donner quelques pistes que vous pouvez ou vous pouvez déjà explorer, mais vous avez déjà besoin d'aller à, à, à ce niveau-là. Donc, les blocages, ils peuvent se trouver où Vous pouvez déjà aller voir... Euh, euh, alors, attendez... ça. Vous pouvez déjà aller voir dans tout ce qui concerne les héritages familiaux, euh, les transmissions. Quelle est la transmission Quels sont les modèles euh, parentaux que vous avez eus Et à partir de ces modèles-là, comment vous vous êtes construit vous, ici et maintenant Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment des modèles assez similaires. Ma mère, par exemple, elle est une femme qui était vraiment basée sur le fait qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et donc pour moi, euh, il n'y avait pas d'autre conception de. Ça veut dire que l'argent se mérite. C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir aisément et de manière confortable. Il se mérite. Donc il va falloir dépenser beaucoup. D'où le fait que j'ai travaillé trois métiers en même temps. Euh, D'où le fait que je n'ai pas posé mes prix, par exemple. Euh, il y a aussi une chose c'est que par exemple dans le modèle familial, dans les héritages familiaux aussi qu'on a pu avoir, mon père lui a reçu un, son héritage et il, il s'est dépossédé de son héritage et il l'a cédé à son frère plutôt que de payer nos études donc à partir de là euh, il y a aussi euh, l'autre la, blocage aussi par rapport à l'insécurité financière, c'est la blessure de rejet parce que effectivement quand on a vécu dans notre passé le fait qu'on n'est pas digne d'être aimé, on n'est donc pas digne de recevoir. Et donc, on n'est pas digne de gagner de l'argent facilement. Parce que pour gagner de l'argent, il faut un réceptacle, il faut avoir une ouverture, il faut pouvoir recevoir. Donc, c'est vrai que euh, notre rapport à l'argent est intrinsèquement lié à notre rapport avec nous-mêmes. Selon l'estime qu'on a eu, selon l'amour qu'on a reçu, et eh bien, proportionnellement, on est dans le même rapport par rapport à l'argent. À moins que vous ayez déjà fait un travail sur votre blessure de rejet et qui est important. Voilà, d'aller déprogrammer. Mais c'est vrai que euh, euh, plus vous vous sentez digne d'être aimé, plus vous avez de la valeur. Et plus vous avez de la valeur, ça veut dire que plus vous vous estimez, plus vous oserez poser les prix justes qui donneront de la valeur à ce que vous faites et à ce que vous êtes. Et à ce moment-là, recevoir de l'argent va être beaucoup plus simple pour vous. Et à ce moment-là, si vous vibrez de « je suis digne d'être aimé » et ce que je suis et ce que je fais a de la valeur, forcément, on revient vers ce schéma, Forcément, dans votre ré réalité extérieure, vous allez faire en sorte que l'argent rentre. Voilà. Et, et que vous allez recevoir. Donc, la notion de recevoir est vraiment, a besoin d'être rétablie euh, véritablement par rapport à l'argent. Donc, allez voir dans votre blessure de rejet comment ça s'installe et sont, listées, vraiment, euh, quels sont listés vraiment, quels sont tous les blocages que vous avez reçus à ce niveau-là. Vous pouvez aussi aller voir tous les systèmes de pensée, tout simplement. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous Est-ce que l'argent représente le conflit Moi, personnellement, oui. Mes parents se sont divorcés dans des conditions tellement difficiles à cause de l'argent que pour moi, l'argent était source de conflit. Donc, garder l'argent n'avait aucun sens pour moi puisque je ne cherche pas à vivre le conflit. Euh, par exemple. Euh, donc, pour certaines personnes aussi, euh, il y a aussi le fait que, euh, c'est ce que j'ai, c'est ce que je exactement, c'est que, vous pouvez aussi aller explorer quels sont... Il y a des pactes de fidélité en fait qu'on qu qu signe inconsciemment. Et ces pactes de fidélité peuvent être des pactes de fidélité par rapport à la famille. Si par exemple vos parents ont eu une situation moyenne, par fidélité vous, vous allez vous aurez de la difficulté à aller au-dessus, au à gagner plus. Donc, il y a vraiment la peur de désobéir ou de ne plus faire partie d'eux. Donc, ça, ça peut faire partie aussi des blocages. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à noter ça. Il y a aussi le fait qu'on peut aussi avoir euh, euh, la peur, véritablement, de changer de déterminisme social. C'est-à-dire qu'on a aussi la peur de faire partie des riches. Parce que selon la représentation que nous faisons des riches, euh, effectivement, euh, pour beaucoup de personnes, moi aussi, à un moment donné, moi je disais ben, les riches, c'est des cons, les riches, c'est des profiteurs. De toute façon, les riches, ils se la pètent, ils ne comprennent pas les gens. Donc, moi-même, je repoussais cette catégorie sociale-là. Donc, c'était clair et certain que je ne pouvais pas évoluer financièrement puisque je ne pouvais pas faire partie d'eux. Il y a une part de moi qui me disait qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. Donc, il a fallu que je change ça aussi. Euh, il y a aussi euh, le fait que, euh, il peut y avoir ça aussi parce que je l'ai vu en séance individuelle pour certaines femmes qui disaient que si elles gagnaient bien leur argent, euh, elles, ne pouvaient pas, euh, elles, elles auraient de la difficulté à rencontrer quelqu'un qui soit au même niveau qu'elles. Donc, quelque part, il y a un auto-sabotage de dire « Ok, je ne je, je vais pas aller plus loin professionnellement, ou je ne vais pas gagner plus, ou je vais toujours, même si je gagne, je dépense, pour me réajuster avec l'autre et me dire que moi, en tant que femme, j'aurai la place aussi par rapport à, à la personne avec qui je suis. » Donc, vous pouvez aussi explorer, si ça fait sens pour vous, vous pouvez explorer aussi dans ce, dans ce, à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est quoi en fait Ce qui est intéressant dans un tout premier temps, c'est d'aller explorer Lister euh, tout, toutes ces projections que vous faites par rapport à l'argent, toutes ces croyances limitantes qui sont les causes de votre insécurité euh, financière. Vous allez me dire pourquoi Parce que tout simplement votre système de pensée crée votre réalité. Votre système de pensée, elle est vibratoire. D'accord Donc selon la manière dont vous allez poser votre, euh, votre système de pensée par rapport à l'argent, vous allez entretenir certaines émotions, comme la peur de l'insécurité, la peur de manquer, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être valorisé si vous n'avez pas d'argent, mais par rapport à une peur, quoi qu'il en soit, euh, vous allez, vu que, vu que tout est vibratoire selon ces systèmes de pensée-là, ces émotions que vous allez entretenir, et du coup, les comportements, que vous allez choisir et que vous allez aussi entretenir, vous allez quelque part entretenir, créer la réalité qui va correspondre. Voilà. Donc, ça c'est vraiment très important. La deuxième clé qui est vraiment importante, euh, essentielle, euh, pour rétablir justement l'abondance d'argent, c'est du coup, ben, il va falloir contrecarrer tout ce que vous avez mis au départ. Mais en fait, qu'est-ce qui est intéressant c'est que vous, en fait, ce qui est intéressant dans un dans le dans un deuxième temps, c'est que vous preniez conscience que c'est important de remettre vos croyances limitantes à leur place. Déjà, il faut replacer les choses à leur place avant de changer et de les transformer. Il faut déjà les remettre à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes vos croyances limitantes, tous ces systèmes de pensée que vous avez, sont des croyances passées. C'est comme si c'était des croyances passées que vous avez empruntées ici et maintenant. Et qui ne vous appartiennent pas au fond. Et qui vous appartiennent pas au fond. Mais, elles sont d'actualité ici et maintenant parce que vous les validez. Comme vrai. Et c'est ça le problème. C'est que vous considérez que tout ce qui s'est passé avant est d'actualité pour vous ici et maintenant. Parce que vous avez considéré ça comme vrai. Donc, elle existe dans votre réalité. Donc, c'est important de remettre ça à votre place. C'est-à-dire que quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quelle que soit la classe sociale dans laquelle vous avez été, quel que soit le rapport de l'argent qu'ont eu votre mère ou votre père, tout ça n'est que proposition en fait. C'est comme si vous rentrez dans un restaurant, vous regardez la carte et vous voyez. Qu'est-ce qui Tout ça n'est que proposition. Mais tout ça n'est pas une réalité ou une fatalité en soi. Ce qui fait que c'est compliqué pour vous aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que vous avez considéré tout ça comme vrai. Vous avez, comment dire, vous vous êtes approprié tout ça et vous dites « Ok, si c'est comme ça que je l'ai vécu, si c'est comme ça que vous l'avez vécu, si c'est comme ça que vous le déterminez, moi je n'ai pas envie d'être rejeté de tous, j'ai envie d'être la gentille, c'est-à-dire parmi les, je veux dire, les pauvres, la classe moyenne et pas les riches. » Vous avez fait un choix dans lequel vous avez validé ça dans votre système et du coup, votre réalité y correspond. Donc, c'est vrai que quelque part, vous dites « Waouh !» D'une part, vous pouvez déjà dire que vous n'êtes pas enfermé dans ce paradigme. C'est un choix que vous avez fait. Donc, vous pouvez faire le choix d'un autre paradigme dans lequel l'argent est là. Mais aussi étonnamment, étonnamment que ça soit, c'est qu'au lieu de multiplier... Parce que c'est ce que font les gens. Vous avez une problématique au niveau de l'argent, vous multipliez le nombre de travail à faire, vous multipliez euh, les stratégies à mettre en place, vous multipliez, euh, vous, vous mettez davantage l'argent de côté, vous serrez la ceinture. La question n'est pas d'agir à ce niveau-là. Ce n'est pas en agissant à l'extérieur de vous que vous allez davantage retrouver cette abondance financière. D'ailleurs, vous n'arrêtez jamais du coup... Je ne sais pas si c'est le cas, mais vous devez le réaliser. Du coup, la question, c'est qu'il faut agir où Alors, ce qui est important, c'est d'agir au niveau de la graine, c'est-à-dire au niveau de votre vibration intérieure, à l'intérieur de vous. Il faut agir au niveau de vos pensées. C'est d'abord là que ça commence. Et quand vous changez votre façon de penser les choses, c'est comme si vous changez l'information matricielle au niveau de votre matrice. Vous redessinez le décor et l'architecture de l'espace de vie dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez envie de grandir. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se faire, effectivement. Donc, ça va nécessiter un temps entre le moment où vous allez intégrer cette nouvelle information-là et le moment où il y a une réalité extérieure. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc... Euh, euh, aussi, euh, je voudrais aussi rajouter quelque chose, mais je, vous pouvez me dire oui. Mais Armel, attends, moi je, je, je fais déjà mes mantras, mais malgré tout, c'est compliqué pour moi. Euh, je n'ai pas mon agenda, ne se remplit pas. Vous dites OK, je fais les, les mantras, mais mon agenda se remplit pas. La question, c'est juste que si votre agenda ne se remplit pas, c'est que ça vous renvoie, puisque la réalité n'est que la résultante de votre vibration intérieure, elle vous donne juste l'information. Que les mantras, vous avez peut-être besoin de changer vos mantras que vous n'avez pas ciblés juste. Donc, pour cibler ce que vous avez besoin de transformer vraiment, vous avez besoin de revenir dans votre histoire et d'aller scruter dedans. Et justement, dans la formation en ligne que j'ai mis en place, que j'ai proposée, je vous guide justement de où est-ce que vous avez besoin d'explorer euh, euh, en vous donnant aussi pas mal d'exemples de façon à ce que vous puissiez ouvrir au maximum et, et, et, et, et euh, explorer au maximum. Mais là, déjà, je vous ai donné les pistes, donc en principe, j'espère que ça va aller. Vous me poserez votre question à la fin, <rire> tout à l'heure. Donc, remettre vos croyances à sa place, ça veut dire que, quel que soit ce que vous croyez aujourd'hui, rien n'est. C'est vrai, mais ce n'est pas d'actualité ici et maintenant. Ça l'est uniquement si vous choisissez de le valider. Et chaque jour que vous vous levez, chaque jour vous dites « Ok, c'est la même croyance que je valide, c'est vrai, les riches c'est des méchants, les pauvres c'est les gentils, l'argent, euh, moi je suis quelqu'un de bien, alors ça c'est super hein, pour être quelqu'un de bien et certains disent il faut se déposséder de tout, non merci, moi bon, je n'ai pas envie de ça, je veux dire, <rire> donc euh, euh, l'être humain, l'être humain en tant que tel, tout être humain, nous sommes dignes, digne, complètement digne de vivre dans l'abondance. Et vivre dans l'abondance est notre droit de naissance. C'est juste est-ce qu'on a envie ou pas euh, de, euh, de, de désirer en abondance. J'ai dit désirer déjà à la base. C'est ça le truc. Parce que tout dépend de ça. Tout dépend de ce que je désire vraiment. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais si je ne désire peu, je vais obtenir peu. Si je désire plus ou moins, je vais obtenir plus ou moins. Mais si je pose le fait que, tiens, moi je veux avoir en abondance, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. Aucune. Aucune. Voilà. Tout simplement parce que du coup, je vais rebondir. Je vais rebondir à, à la troisième clé, qu'il est que effectivement. Euh, c'est important, c'est important que vous ayez conscience. Une clé essentielle pour que l'abondance soit là, c'est que vous ayez conscience de qui vous êtes vraiment. De qui vous êtes vraiment. Quand on parle d'abondance d'argent, cette dimension-là de l'abondance ne peut se vivre que si vous avez conscience de qui vous êtes vraiment. Si vous pensez que vous êtes un être tout petit, impuissant, Comment voulez-vous créer quelque chose de grand Vous allez créer les choses à partir de votre impuissance, de la petitesse dans laquelle vous vous considérez. Donc la conscience de qui vous êtes vraiment est importante. Et qui vous êtes vraiment, c'est que vous êtes. Vous êtes des créateurs suprêmes de votre réalité si tout est vibratoire en tant que tel, puisque ça c'est vérifiable de manière quantique, hein? je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit. Ceci est quantique, ça veut dire que votre, selon la vibration intérieure, vous créez votre réalité extérieure. Qui crée votre vie Vous. Ça veut dire que votre vie, elle est entre vos mains. La question c'est comment faire Comment faire Comment faire pour créer la réalité que vous voulez vraiment Comment faire pour que cette abondance, elle soit là vraiment Eh bien, vous avez besoin de considérer déjà à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes puissant, à quel point, à quel point vous êtes un élément de l'univers, vous êtes un être vivant dans l'univers et vous avez vraiment la liberté totale et le pouvoir total de créer absolument ce que vous voulez. Et cette conscience-là, en fait, elle, ça commence déjà là. Tout commence déjà là, dans cette conscience-là. Et une fois que je suis dans cette conscience-là de « waouh !» En fait, c'est comme si vous êtes dans un… La vie, c'est comme si vous êtes dans un supermarché. Quand on dit « vous êtes abondance, vous êtes la vie », bon, ben, c'est des mots, des grands mots, très spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quand on dit « vous êtes la vie, vous êtes l'univers », l'univers, c'est vous. On entend plein de choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans un, dans un grand supermarché. La vie, c'est un grand supermarché. Et la vie, elle vous dit, servez-vous. Donc, Soit vous dites « Non, moi je, je, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de spirituel, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je vis de pas grand-chose, j'habite dans ma hutte, ok, je n'ai pas envie de voyager, j'utilise mon âne, c'est super. » Eh bien, vivez dans votre hutte et votre âne, il n'y a pas de problème. Soyez aligné avec ça, vous êtes bien avec ça, c'est nickel. Mais ce n'est pas parce que vous désirez peu que vous êtes quelqu'un de bien, pas plus que quelqu'un qui en veut plus dans le supermarché. Vouloir l'abondance est un droit de naissance. Soit vous dites, moi je veux jouir pleinement de mon droit de naissance et je veux vraiment en abondance vouloir vivre cette abondance et à remplir mon caddie, vous remplissez votre caddie. Vous ne serez pas plus méchant ou moins ou spirituel ou pas spirituel que celui qui ressort de là avec sa salade. Je veux dire, c'est la même chose, c'est juste une question de choix, de libre arbitre, mais ça ne donne aucunement une qualification de la valeur que vous êtes, de la personne que vous êtes, absolument pas, absolument pas. Vouloir l'argent, aimer l'argent, aimer l'abondance, c'est un choix légitime. Vous avez la liberté de vouloir cela. Il suffit de le vouloir, ça c'est vraiment la base. Il suffit de vouloir. Je suis dans un grand supermarché, qu'est-ce que je veux nous, le problème en fait c'est qu'on désire peu En fait. c'est ça, le, le problème c'est qu'on désire peu, on n'ose pas dire je, je veux plus moi dès que j'ai pris conscience de ça j'ai commencé à augmenter mon chiffre d'affaires j'ai commencé à remplir mon agenda j'ai commencé à poser des chiffres dans mes séances que je voulais, j'ai commencé à faire des ateliers et quand bien même j'ai encore du travail à faire hein, parce que quand je vois ce qu'on propose les autres je me dis mais tu n'oses pas tu n'oses pas voir grand Armel, hein, tu n'oses pas hein. mais j'y arrive j'y arrive J'accepte de me remettre en question, j'accepte de me voir aujourd'hui. Mais surtout, j'ai une foi profonde, une foi profonde que je peux, parce que je peux vivre dans l'abondance, parce que j'en ai le droit. C'est un droit que j'ai à, à ma naissance. Donc, je peux totalement, si j'en ai envie, de jouir pleinement de, de cette abondance d'argent qui est là. La question, en fait, c'est déjà, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux est-ce que c'est ça que je veux Et si je, je me dis oui, j'ai envie de vivre dans l'abondance, mais peut-être que beaucoup d'entre vous disent « Ah mais oui, moi aussi j'en ai envie. Euh, » Rentre en jeu, du coup, la quatre, le, le quatrième clé, une clé on dit La clé, oui. <rire> la quatrième clé qui est euh, « Est-ce que si vraiment je sais ce que je veux, j'ai envie de gagner de l'argent, c'est vraiment ça ?» La question, au-delà de comment faire, d'accord Au-delà de comment faire, on est OK avec ça. Oh, comment faire ben, Comment faire, je vais vous dire, on déprogramme votre vibration intérieure. Ça, c'est essentiel, essentiel, d'accord Et en fait, le, dans le comment faire, il y a aussi la question de c'est important que vous soyez aligné en cohérence avec, vous, avec ce que vous voulez. Ça veut dire que si vous dites OK, moi j'ai envie de vivre dans l'abondance, mais que vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit dans votre système de croyance, vous n'êtes pas prêt à vous sentir rejeté de certaines personnes ou jalousé de certaines personnes ou pointé du doigt ou critiqué parce que vous commencez à être dans la lumière, waouh, là ça va être compliqué. Donc l'alignement demande à ce que à dépasser, à sortir de votre zone de confort et vraiment vous dépasser, à vous dire ok, j'accepte. Je vais vous dire, je vous en parle parce que je suis tellement passée par là en tant que thérapeute en fait. Il y a un moment donné où on sent que ok, je, je peux passer le capot dessus, mais ma première frayeur c'était quoi Ah ben oui, ben on va me, on va me, on va me pointer du doigt, on va me dire que mes séances coûtent cher, on va me, ben, oui, ok en fait, ok. Et moi, j'ai envie d'évoluer. Je n'ai même pas à justifier ça, hein, en fait. J'ai envie de ça. J'ai envie d'être dans la jouissance, <rire> et dans la jouissance de l'argent. Donc, euh... mais voilà. Il m'a fallu accepter d'être rejetée par certaines personnes. Et j'ai vécu aussi ça. Hein. On appelle ça la jalousie. <rire> Mal placée, certainement, ou bien, peu importe. Mais voilà. Et tracer son chemin et très séchante maintenant donc parfois dans cette voie de la réussite on peut se sentir seul aussi c'est vrai mais euh, mais voilà évoluer être entouré de personnes qui, qui comme moi sont contents pour moi avec qui je peux parler d'argent et avec qui je suis bien avec ça je travaille je travaille avec des gens qui aiment l'argent parce que c'est important pour moi que ça soit comme ça je ne peux pas évoluer dans mon travail si je suis avec quelqu'un qui dit ah non il faut pas trop faire payer il faut pas trop ci, il faut pas trop... je m'en sors pas sinon je ne m'en sors pas, alors que moi, j'aspire à de grandes choses. J'aspire à jouir de l'argent. Donc, c'est sûr que pour, pour que l'abondance d'argent rentre, on a besoin d'aimer l'argent. Et, et se pose vraiment cette question aussi de pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent. Et je pense qu'il y a vraiment une sincérité là qui a besoin de se poser dans pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent. Posez-vous cette question-là. Pourquoi Très sincèrement, pourquoi Donc, après, en fait, je vais aller vous dire, si vous avez envie de gagner de l'argent, vraiment, hein, par peur d'en manquer, par peur de vous, senti vous sentir insécure, par peur que vous ne soyez pas valorisé, par peur que vous ne soyez pas estimé, par peur de, ça peut être quoi aussi, euh, de perdre le contrôle, peu importe. Tant que vous avez envie de gagner de l'argent par peur de vous allez forcément en perdre. L'argent va forcément sortir. La stabilité financière n'est pas au rendez-vous. Par contre, si vous voulez, votre objectif c'est de gagner de l'argent pour rien, <rire> juste pour, pour être dans la jouissance de gagner le plaisir de gagner de l'argent, sans qu'il y ait une once de peur alors là, vous avez vraiment une petite graine une petite graine, euh, une petite graine bien, qui va être bien productive. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il ne faut plus avoir peur de l'argent. Il ne faut pas que la, gagner de l'argent soit l'objectif premier. C'est un peu fou quand je dis ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour que l'argent rentre, il ne faut pas que vous tremblez sur ce sujet-là. Il ne faut pas que vous, vous ayez une, une once de peur de ne pas en avoir ou une once de peur d'en perdre. Et, tant que, et quand vous serez tranquillisé avec ça, alors certaines personnes disent « quand vous lâchez prise », ce pas vraiment un mot que j'aime, mais quand vous êtes tranquillisé avec cette notion, là et que l'argent en elle-même n'est pas une donne, alors l'argent rentre. Parce que vous, auriez, vous allez vouloir que l'argent rentre pour avoir le plaisir et la jouissance de l'argent en lui-même. Et ce n'est pas la même vibration du tout. Votre dynamique n'est pas la même du tout. Votre vibration n'est pas la même du tout. C'est pour ça que certaines personnes qui viennent me voir, qui disent « Ok, j'ai envie de me lancer pour devenir thérapeute. Wow, » Waouh Je leur dis « Si vous n'avez pas de backup, <rire> c'est un peu compliqué. » Ça veut dire que si, je leur dis « Soit faites du mi-temps pour, pour que votre système soit tranquille. » de façon à ce que vous avez vraiment la joie de faire votre, votre travail et qu'il n'y a pas de risque, pas de peur d'en gagner ou pas, et qu'il y a juste le plaisir, là, c'est confortable. Là, c'est confortable. Sinon, il y a un réel travail à faire par rapport à l'argent. Ouais. Donc, moi, c'est vrai que j'ai commencé, quand j'ai commencé à être thérapeute, j'ai préparé ma transition justement parce que je savais que j'avais un travail à faire par rapport à l'argent. Et donc, c'était super parce que j'étais à la fois au chômage et à la fois euh, thérapeute, j'ai commencé comme ça et donc ça m'a permis d'être tranquille de tranquilliser, vous pouvez ou bien avoir un pactole de côté, de l'argent de côté de façon à ce que tous les mois vous savez que vous avez une certaine somme d'argent qui est là et que faire ce travail là ou n'importe quel business que vous entamez vous allez être tranquille dans un tout premier temps donc c'est sûr que si vous voulez gagner de l'argent pour compenser ça ne fonctionne pas tant que la vibration sous-jacente, elle est que vous avez peur d'en perdre. Donc, euh, j'espère que vraiment là, c'est important aussi. Autre chose aussi d'important dans ce que j'ai dit, que je récapitule, c'est plus, euh, et vraiment, vraiment guérir de la blessure du rejet, elle est vraiment importante parce que plus vous donnez de la valeur à qui vous êtes vraiment, et plus vous allez vous sentir digne de recevoir, plus vous avez de la valeur par rapport à vous-même, plus vous vous sentez digne de recevoir et plus l'argent rentre. C'est ça. Mais la conscience de qui vous êtes vraiment, on est encore à l'étage au-dessus, c'est ce qui va vous permettre en fait de nourrir votre foi, je, vraiment, votre foi que tout est possible. Votre foi du créateur que vous êtes. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé aussi cet atelier et le programme « Créer votre propre changement » pour que vous puissiez apprendre comment faire pour changer votre vibration intérieure. Mais là, par rapport à l'argent, concrètement par rapport à l'abondance d'argent, il y a la formation en ligne qui est vraiment spécifique pour ça, euh, que j'ai mis en place et qui est sur mon nouveau site internet. Donc, je vous annonce aussi la, la sortie de mon nouveau site internet. Il sort aujourd'hui. Je voulais vous faire la surprise. Donc, voilà. <rire> Donc, je suis contente. Vous, allez, vous pouvez y aller, vous pouvez explorer. Moi, je vais vous mettre le lien, en fait, de, de, de la formation en ligne. Et dans cette formation en ligne, en fait, on parle déjà de, de, de ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire, vous allez avoir des cahiers d'exercices tout près euh, dans lesquels je vous guide dans l'exploration des croyances limitantes, des systèmes de pensée, des projections. Euh, et ensuite, après, changer vos croyances euh, limitantes, comment faire Ensuite, euh, il y a aussi d'autres volets sur, euh, sur, euh, sur la notion de la gratitude, sur l'instant présent, sur... Euh, alors, je vais, je vais y aller parce que du coup... Euh, euh, je n'ai pas accès là... Euh, sur... Euh, hum, ah oui, aussi, je vous donne euh, aussi dans les rituels, parce que bon, quand vous transformerez vos croyances euh, euh, limitantes, il y a des affirmations positives. Donc, je vous donne toute une liste d'affirmations positives et il suffit de cocher là où ça fait sens pour vous. Ces, ces affirmations positives sont, ont été ben, les miennes. Euh, C'est un des écritures aussi. Euh, C'est aussi les les affirmations que j'ai relevées selon les patients et les patientes qui sont venus me voir et qui ont travaillé ce sujet-là. Donc, c'est un travail qui est plutôt confortable puisqu'il est vraiment servi. Donc, euh, si cette formation, elle vous parle, je vous mets le lien. Donc, je peux le faire sur Facebook. Euh, je le mets, mais je le mettrai euh, en lien sur... Euh, voilà. Euh, alors... Voilà, je l'ai mis sur Facebook. Donc... Vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter sur place si vous voulez. Donc, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous rajouter qui est quand même assez intéressante, c'est euh, quand on dit pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent Pourquoi est-ce que vous voulez vivre dans l'abondance financière Non, vraiment, vraiment. La majorité du temps, les gens veulent dire oui, mais in fine. C'est parce que j'ai envie d'être heureux ou d'être heureuse. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire là On parle d'avoir de l'argent pour être heureux ou être heureuse. Il y a une différenciation entre avoir et être. Être heureux est un sentiment. Je me sens heureux par rapport à ce que je suis, par rapport à ma vie. C'est un état d'être. Et vous pouvez prendre soin de vous à travers votre état d'être. C'est un fait. Vous n'avez pas... Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais avoir de l'argent, c'est vraiment travailler votre légitimité. Euh, travailler euh, la conscience que vous pouvez vraiment obtenir ce que vous voulez. Que toutes vos croyances passées, vous pouvez faire le tri de vos pensées vraiment. Euh, pour euh, recréer un nouveau paradigme en retraçant vraiment une matrice qui vous convienne vraiment par rapport à votre rapport avec l'argent. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre vraiment la porte des possibles, mais après, on a besoin de savoir comment faire. Donc, c'est vrai que cette formation en ligne, c'est presque du travail mâché parce que ça va être confortable pour vous dans la mesure où les affirmations positives sont là. Si vous, il y a des choses à laquelle on n'y pense pas, ben c'est écrit, vous, vous cochez juste, vous reprenez, vous faites des fiches, vous auriez un rituel d'intégration pendant 21 jours dans lequel vous allez recréer vraiment une nouvelle mécanique. Voilà, donc je ne vous dis pas qu'après la formation en ligne, oui, super, vous allez devenir riche, pourquoi pas, je vous le souhaite, mais en tout cas, ça vous donne la mécanique de comment faire. Vraiment. Ça vous donne le comment prendre soin de vous par rapport à ce sujet-là. Alors, Anne qui me dit, merci beaucoup Armel, très intéressant comme d'habitude. Je vais aller regarder ton site ce week-end. Merci, merci, merci Anne. Alors, est-ce qu'il y a des questions par ici sur Facebook? Euh, Lavoir et l'être, mais tout est relatif. Euh, trouver l'harmonie, dit Marie-Pierre. Alors, Nathalie, bonjour Nathalie. <rire> qui me dit tout est une question d'équilibre. En effet. Évoline, s'il faut oser demander à l'univers, j'ai demandé un camping-car, l'univers m'a offert un bus, soyons fous, demandons. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu dis, Évoline, demander à l'univers, en fait, il n'y a rien à demander en soi. Il y a juste à poser dans notre vibration. Si tu es créateur, suprême de ta réalité, à qui tu dois demander, si toi tu es créateur suprême, c'est à toi, c'est à dire je fais le choix de poser ça dans ma vibration, c'est à dire qu'il n'y a pas de dualité avec l'univers, où l'univers décide si oui ou non, tu es gentil ou pas, si es, ce que tu fais est bien ou mal, dans le sens que tu mérites ou pas d'avoir ton camping-car ou ton van, tu vois la question, c'est juste, je décide dans mon âme et conscience, dans la conscience de qui je suis aujourd'hui. Je vis dans l'abondance financière. Et je, j'ai un camping-car. Et ce camping-car vient à moi, simplement, euh, en douceur, dans la fluidité. Maintenant, j'ai toutes les opportunités qu'il me faut pour que cela se fasse. Dans la fluidité, par exemple. Alors, Marie-Pierre qui dit « Mais l'argent fait-il le bonheur ?» C'est une grande question. Effectivement, les gens disent « Est-ce que l'argent fait le bonheur ?» Il y a des gens, c'est très partagé, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, » euh, Oui, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je faisais partie de ces gens-là aussi qui, d'une certaine manière, parce que je ne trouvais pas la solution, à l'accès à l'abondance financière, je me suis dit, ben il vaut mieux m'en délester et de me créer un paradigme dans lequel je suis dans le contentement de dire c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et c'est suffisant. Euh, Croyez-moi, moi je viens de Madagascar, je suis issue d'une famille moyenne, euh, non, l'argent, l'argent, il contribue confortable c'est quand même confortable d'avoir de l'argent et j'en parle personnellement moi j'aime avoir de l'argent je trouve que c'est confortable d'en avoir j'aime ma vie quand j'en ai euh, parce que j'aime me fait, me faire plaisir aussi et donc j'assume le fait de dire que c'est comme ça que j'aime les choses et assumer ça c'est aussi important c'est une façon d'asseoir et d'asseoir ce qui est important pour moi voilà je n'ai pas de honte je veux dire, c'est un droit de naissance. Pourquoi j'aurais honte de, de, de vouloir plus Je veux dire, c'est comme si on nous laisse un, la vie nous laisse un grand morceau, un gâteau entier. Et vous, vous dites, moi, je ne prends qu'une part. Je suis désolée, moi, si la vie m'offre un gâteau entier, euh, je voudrais le gâteau entier. Et je remarque qu'encore, pour l'instant, j'ai encore des parts de moi qui ne s'autorisent pas au gâteau entier. Donc, du coup, j'y travaille aussi comme vous. Donc, euh, j'utilise le même process que sur cette formation en ligne. Voilà. C'est pour ça que je vous le partage. Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, j'adore ma vie. Je, je, je me sens remplie de ma vie. Je, je me fais plaisir. J'ai ce que je veux. Je, je suis heureuse. Je pourrais gagner plus. mais Je suis heureuse. Je, je travaille parce que j'aime ce que je fais. Mais je suis dans une dynamique qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas... Soucieuse de l'argent <rire> et, et, et en même temps euh, je suis ravie d'en gagner aussi donc euh, voilà, c'est toute la subtilité euh, par rapport à la notion d'argent alors Nathalie qui dit euh, je tombe vraiment bien, merci, je suis fortement intéressée bon ben tu as le lien euh, Nathalie Marie-Pierre, avoir confiance en soi c'est la clé euh, avoir confiance en soi c'est vrai mais la clé elle est plus vraiment dans l'estime de soi, plus je m'estime, c'est-à-dire plus je donne de la valeur à ma personne et plus euh, je m'autorise à être exigeante, on va dire exigeante dans le sens que j'ose vouloir plus concernant l'argent puisque ce que je suis a de la valeur et la confiance en soi elle est dans le faire et ce que je fais a de la valeur aussi. Donc, c'est vraiment, on a besoin que la conscience se pose sur tout ça. Marie-Pierre, euh, as-tu écrit un livre là-dessus euh, Non, je <rire> n'ai pas écrit un livre là-dessus. J'ai fait une formation en ligne <rire> sur l'abondance financière et qui est à votre disposition sur mon site internet. Voilà, si vous, vous avez l'envie d'aller plus loin, de travailler sur ce sujet-là, en sachant que sur les 21 jours, euh, vous avez la possibilité de vous inscrire sur un groupe privé euh, Facebook dans lequel je vous suis Si vous avez des questions, je suis là. Donc, euh, je vous accompagne durant ces 21 jours. Voilà. Donc, si ça vous dit, si vous avez. Voilà. Si, si ça vous parle, <rire> sentez-vous libre de, de ressentir en vous ce qui est. Si cette, si cette formation en ligne peut vous apporter quelque chose concrètement, si vous avez envie de vous sortir de là. En tout cas, ça, ça peut être un bon support. En tout cas, ça l'a été pour moi. Il m'accompagne toujours. Donc, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Avec quoi vous repartez par rapport à cette séance, du coup Avec quoi Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette séance, séance. L'habitude, durant ce live, mes amis. Alors... N'hésitez pas à me dire, Olivia qui me dit merci beaucoup. De tout cœur, Olivia, merci pour ta présence. Et <rire> je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce live et de te savoir là parmi nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, et avec quoi, avec quoi tu repars, Olivia Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce live, du coup <rire> hum. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde N'hésitez pas à mettre un commentaire avant que je parte, que je puisse vous répondre en live si vous avez des questions. Donc, Évoline qui me dit de me dire que finalement, je suis sur le bon chemin. Super, champagne <rire> Anne sur Instagram, dis-moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'y ai droit, même si mes parents m'ont dit autrement. Exact C'est-à-dire, Anne, que tout ce que tes parents t'ont dit constitue leur vérité leur vérité n'est qu'une proposition de paradigme mais ce n'est pas la vérité ou le seul paradigme qui existe absolument pas c'est ils t'ont juste exprimé comment ils ont construit leur propre matrice leur propre paradigme mais ça veut dire aussi que toi euh, librement tu as le pouvoir de faire un tri de ce qui t'intéresse et de ce qui t'intéresse pas donc il y a un tri un, un tri à faire, il y a des choses à mettre dans la poubelle, peut-être qu'il y a des choses à retenir qui sont intéressantes, mais surtout de pouvoir créer toi le, le paradigme euh, dans lequel tu te sens bien, en intégrant pleinement la notion de la désobéissance, hein? désobéir au paradigme proposé désobéir à l'éducation, accepter justement, de si on va plus loin euh, oui, accepter de ne pas faire partie, <rire> mais pour construire quelque chose qui est bon et juste pour toi. Et puis, il va falloir commencer à rêver plus grand. Très, oui, oui, oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est en fait selon le contenant, vous allez avoir le contenu selon le contenant que vous avez. C'est-à-dire que plus vous vous autorisez à vouloir grand et plus vous allez recevoir plus. Donc ça, c'est hyper important. Dire, voilà, je suis dans le supermarché, est-ce que je décide de remplir mon caddie ou pas, en fait Voilà, c'est juste, est-ce que je décide Qu'est-ce que je veux Et moi, je réalise vraiment, c'est fou, hein, ces objectifs posés, parce que je remercie ma community manager pour ça, parce que il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'elle m'a demandé de poser des objectifs. Et en fait, euh, <rire> pour la première fois, j'ai posé des objectifs au niveau de mes séances individuelles et du nombre que je voulais... Euh, du nombre que je voulais dans mon, dans mon agenda c'était un nombre ambitieux très ambitieux mais je réalisais très vite que je l'avais rempli et je me suis dit waouh en fait si jusque là je n'avais pas c'est tout simplement parce que je n'osais pas demander je n'osais pas pas demander, je n'osais pas poser les choses véritablement et depuis j'ai encore mis le curseur plus haut parce que je me suis dit, wow, je rêve plus grand. Et du coup, d'où les formations en ligne que j'ai créées sur mon site internet, d'où euh, j'ai d'autres gros projets là, qui vont sortir bientôt. Donc euh, voilà, du coup aujourd'hui, j'ose voir grand parce que je veux grand. Je veux obtenir plus. Enfin, ce n'est pas obtenir, je veux être dans la jouissance. Euh, de quelque chose de plus grand. Vraiment. Donc, je, je t'invite, Anne, d'autant plus que je, connais, je te connais, vraiment, tu, tu es une femme en or et tu apportes tellement en tant qu'architecte d'intérieur. D'ailleurs, tout, tout ce que vous voyez là de si beau, c'est grâce à Anne. N'hésitez pas à la, la contacter, elle est sur Instagram, au nom de Im Impact Déco. Impact Déco, vous allez voir, elle est formidable, elle vous change votre vie rien qu'à travers... Euh, des astuces qu'elle vous donne, euh, c'est extraordinaire. <rire> Merci Anne. Ok, donc euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on me dit euh, Alors, euh, Olivia me dit, mais si, mais si ce sont des choses auxquelles on pense, il est bon d'entendre posément quelqu'un nous le dire. Oui, parfois on sait les choses et c'est vrai que quand on nous le redit, ça, ça nous permet de mieux intégrer. Euh, merci Fabrice <rire> c'est avec grand plaisir Fabrice Marie-Pierre qui dit rompre avec les préjugés judéo-chrétiens aussi d'avoir honte de gagner de l'argent exact exact. Il faut se sentir au confort, être riche Ils sont, il y a des gens gentils dans la vie On pas, tous les riches ne sont pas méchants ce n'est pas parce que les gens s'autorisent à et que ça vous renvoie à votre limite, à vos propres limites que les gens sont méchants, non vous pouvez vous inspirer de ces gens-là et vous dire wow, « waouh, ils s'autorisent à vivre ». Quand les gens s'autorisent à vivre, c'est génial. Mais quand ça génère quelque chose chez soi, la question qui se pose, c'est « pourquoi moi je ne m'autorise pas en fait »« Qu'est-ce qu'il y a chez moi ?» Et à partir de là, on grandit vraiment. Donc, euh, Cécile qui dit « ta réjouissance nous donne envie de nous réjouir tout autant <rire> ». Merci beaucoup Cécile. <rire> Anne qui dit merci Armel, oh C'est de tout cœur. C'est vraiment de tout cœur. Bon, ben voilà. Merci beaucoup à tous. pour euh, voilà, N'hésitez pas à aller voir euh, la formation en ligne, si ça vous parle, bien sûr. Et on se dit à jeudi prochain à 18h30, pareil, pour un nouveau live. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Bye bye tout le monde.